et euh, bienvenue au festival Nice Fiction la session de, du samedi. Donc, euh, je suis Anthony Memin, je vais vous, vous présenter le, le conférencier d'aujourd'hui. Donc, on accueille aujourd'hui Frédéric Vinaud. Bonjour. Euh, et donc, Frédéric est psychologue, clinicien et maître de conférence à l'Université Côte d'Azur. Euh, responsable de, de formation, euh, d'un diplôme universitaire et aussi d'un master. Euh, Aujourd'hui Frédéric va nous parler euh, d'un ouvrage, ou en tout cas il va s'en appuyer fortement, et euh, il va nous euh, présenter euh, une notion qui me semble assez intrigante, euh, faire trembler le sol de l'existence. Donc je laisse la parole à Frédéric et je vous retrouve à la fin pour euh, les questions. Merci, Anthony, merci. Euh, bon, ben bah, écoutez, je, je, je vais déjà commencer en remerciant toute l'organisation du, du festival qui a maintenu euh, son édition malgré la, malgré la, la situation. Euh, Anthony, merci beaucoup pour l'invitation, d'autant plus que euh, je dois dire que je suis touché d'être dans, dans ce festival étant donné que euh, j'ai moi-même eu une longue pratique de, pratique de, de jeu de rôle pendant 10 ou 15 ans et, et je suis vraiment euh, voilà, content de, de voir ces, cette, cette organisation comme ça qui articule euh, l'art, des, des auteurs, des scientifiques, le jeu de rôle au milieu de tout ça, enfin bon, voilà. Donc euh, voilà, c'est un vrai plaisir pour moi. Euh, Aujourd'hui, ce que je voudrais euh, aborder, euh, C'est une petite partie de, de mes recherches. Euh, Anthony disait que je, que je dirigeais, un, un, je co-dirige un, un master à l'Université de Nice qui porte notamment sur les médiations thérapeutiques par l'art, c'est-à-dire la façon dont on peut utiliser des pratiques artistiques pour créer des dispositifs de soins, des dispositifs thérapeutiques, et notamment dans le sens d'une psychologie clinique qui serait orientée par la psychanalyse. Et alors, une partie de mes recherches actuellement porte dans ce cadre-là, sur euh, la façon dont l'expérience artistique, qu'elle soit une expérience, une expérience de, de production ou bien une expérience de réception, donc euh, sur la façon dont, dont l'œuvre, au, au final, euh, modifie notre expérience de l'espace, c'est-à-dire la façon dont nous habitons, nous habitons le monde, nous habitons euh, la relation aux autres, d'une façon euh, un, un petit peu large, l'espace de la rencontre. Alors, une œuvre, lorsqu'elle fait trace, laisse une marque dans l'histoire du sujet, une marque temporelle, mais elle peut aussi, et c'est un petit peu moins repéré, elle peut aussi impacter fortement notre expérience spatiale, notre façon de concevoir l'espace. Alors, évidemment, je vais situer ma conférence d'aujourd'hui avec l'expérience que nous avons tous partagée du confinement, une expérience spatiale particulière euh, qui nous a tous concernés et euh, pendant laquelle vous avez sûrement remarqué que euh, l'appel à la lecture était régulièrement présent. On trouvait ça euh, dans différents magazines, différents réseaux sociaux où euh, la lecture euh, était appelée au secours, on pourrait dire, euh, des confinés, euh, comme si finalement euh, il en était attendu quelque chose. La lecture pouvait être une réponse euh, à cette situation spatiale particulière, à ses effets psychologiques. Euh, parfois, ça tournait même à, euh, à une injonction un peu... Il, la lecture comme hygiène mentale. Bon, Alors, euh, on, on voit qu'il euh, y a des liens comme ça entre lecture et, et, et espace. Euh, souvent, euh, il, y a, enfin, il y a toute une pensée euh, de, de la lecture, qu'elle soit une pensée littéraire, une pensée sociologique, une pensée psychologique, qui présente d'ailleurs la lecture comme la création d'un lieu, d'un autre monde, d'un lieu fictionnel. Et euh, là, on, on est en plein dans, dans le thème du, du festival, un lieu fictionnel, mais qui serait à l'écart du monde réel. Une espèce de refuge, par exemple, c'est Julien Gracq qui parle de ça, Ou un nid, Marielle Massé parle, donne la métaphore du, du nid, un autre foyer, ça c'est Jean-Marie Bess, un philosophe, qui parle de la lecture comme un autre foyer, et, et souvent il y a cette dimension un petit peu réconfortante, qui nous met à l'abri de quelque chose, ou dans lequel on, on essaierait de, de s'évader. Je me souviens, quand j'étais en terminale, j'entendais la lecture comme évasion, la lecture comme évasion, et il y avait quelque chose qui m'insatisfaisait très profondément là-dedans, et je ne savais, savais pas trop pourquoi. Euh, alors, on, cette dimension-là de la lecture, comme cet ailleurs, euh, souvent un petit peu réconfortant, c'est ce que Barthes, en 1973, avait déjà repéré lorsqu'il parlait du texte de plaisir. Alors, je cite Barthes, « Le texte de plaisir, c'est celui qui contente, qui emplit, qui donne de l'euphorie, celui qui vient de la culture et qui ne rompt pas avec elle, et qui est lié à une pratique confortable de la lecture. » Alors, on voit que la fiction, ici, est située comme un ailleurs, euh, mais un ailleurs qui ne remet pas en cause les assises psychiques euh, du sujet lecteur. Mais Barthes ne s'arrête pas là, puisque à, cette, à ce texte de plaisir, il propose de distinguer un autre type de texte qui serait ce qu'il appelle le texte de jouissance. Et le texte de jouissance, il le définit ainsi, il dit « c'est celui qui met en état de perte, celui qui déconforte, et entre parenthèses, il dit peut-être jusqu'à un certain ennui, euh, qu'il fait vaciller » les assises historiques, culturelles, psychologiques du lecteur, la consistance de ses goûts, de ses valeurs, de ses souvenirs, et qui met en crise son rapport au langage. Donc, bien sûr, euh, Barthes parle d'un texte de plaisir, de texte de jouissance, euh, c'est d'un rapport au texte, C'est pas le texte en lui-même qui est comme ça, c'est le rapport que le lecteur installe avec ce texte. Mais pour résumer, on pourrait dire en quelque sorte que le, dans le texte de plaisir, les lecteurs jouissent de la consistance de leur moi, c'est euh, la formule de Barthes, jouir de la consistance du moi, tandis que dans le texte de jouissance, et c'est ça qui m'intéresse plus particulièrement, les lecteurs recherchent la perte, la perte du moi. Et euh, la analyse euh, est très sensible à cette distinction, c'est-à-dire d'un côté le moi, euh, sa consistance identitaire, nous pourrions le dire, et on va voir euh, quelle relation avec l'espace, l'espace du moi, quel est-il. Donc, d'un côté, le moi et sa consistance, et puis de l'autre, son trouble, son vacillement, ce que, euh, entre analystes, nous appelons le jeu. Alors, je reviendrai là-dessus, G-E, -G J-E, pardon, J-E. <rire> Donc le jeu, euh, c'est ce qui vient troubler le moi euh, dans sa prétention de maîtrise, ce que Freud avait dit dans une formule qui est célèbre, qui dit « le moi n'est pas maître en sa demeure ». Alors justement, s'il si n'est pas maître en sa demeure, qui est l'autre occupant L'étranger, l'inconnu Mais l'inconnu pourtant à ce point familier euh, qu'il qui n'hésite pas à faire perdre au moi sa prétention de, de maîtrise sur la demeure. Alors, qui est, en quelque sorte, cette inconnue en nous qui est moins cause de fiction que de ce que je présenterai tout à l'heure comme étant peut-être une friction. Et donc, euh, mon travail, euh, ma conférence d'aujourd'hui va, va, va être orientée un peu par ces, par ces différentes distinctions. Euh, C'est-à-dire que je, je pose la question maintenant, la différence entre le moi et le jeu, entre la fiction et la friction. Et euh, la question que je vais traiter, euh, c'est comment euh, le texte de, de, de jouissance, justement, comme événement, ce qui, ce qui vient marquer la vie d'un lecteur et d'une façon définitive, euh, a des effets spatiaux. Pour montrer justement que la lecture peut être autre chose aussi, que la construction d'un ailleurs fictif dans lequel s'évader. Ça, effectivement, c'est quelque chose que nous partageons tous, mais euh, la lecture, la littérature ne se limite pas à ça. Euh, J'ai été frappé euh, hier, il y avait euh, sur France Culture euh, une émission concernée, euh, consacrée, c'était la Grande Table, qui était consacrée à, à la science-fiction, et euh, l'auteur qui était invité était souvent euh, euh, interrogé sur l'univers qu'il créait. Et donc, on parlait de sa fiction, de son univers, c'était Borda. Et finalement, à aucun moment, on ne lui a parlé de son écriture à lui, c'est-à-dire de, de, de son style. Euh, et donc, euh, souvent, peut-être dans la science-fiction, il y a un appel du côté justement de la fiction. On est plus appelé par la fiction. Et euh, peut-être parfois, le, le style de l'auteur est ce qui vient euh, participer au fait qu'une œuvre est marquante, est un peu laissé dans l'ombre. Bon. Alors voilà, c'est un peu de ça dont je vais parler euh, maintenant. C'est-à-dire si le, le texte de plaisir se signale... Ah bah j'ai perdu ma, ma page. Euh, voilà, c est, c est, ça commence bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Bon bref, si le texte de, de, de plaisir se signale par euh, la construction d'une fiction, le texte de jouissance, lui, vient un peu ruiner cette impression d'ailleurs et vient euh, en, en quelque sorte faire trembler le sol de l'existence qui est euh, le titre de ma, ma conférence. Ce titre-là, je l'ai emprunté à Pierre Bergugnou dans un texte euh, sur lequel maintenant je vais, euh, vais m'appuyer. Euh, juste avant d'y venir peut-être, je signale aussi que ce travail-là, euh, à partir de... De Pierre Bergugnew. Euh, je le fais en, en relation euh, avec une, une collègue euh, qui est professeure en, en littérature à, à, à l'université de Tartu en Estonie, Sarah Bedargule, que, que je salue au passage. Et, et nous travaillons aussi avec d'autres collègues sur la question de l'événement de réception. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une réception d'une œuvre fait événement dans une ville Comment on peut penser ça Et puis, euh, par ailleurs aussi, la distinction entre fiction et friction est développée ici, à Nice, plus particulièrement, avec mes collègues euh, Lionel Rofast et Jean-Michel Vives, euh, avec qui je travaille sur les, les médiations thérapeutiques par là. Et nous avons d'ailleurs développé euh, cette, euh, cette proposition de distinction entre fiction et friction dans notre dernier ouvrage, qui est plus... Euh, euh, centré sur la question du théâtre. Euh, c'est un ouvrage qui est sorti aux éditions Arquet qui s'appelle « La médiation par le théâtre », Freud et Dionysos sur la scène thérapeutique. Mais bon, voilà, j'en je, je, je, viens maintenant à Pierre Bergugno. Certains d'entre vous euh, le connaissent sûrement, c'est une figure majeure de la littérature contemporaine française euh, dont l'œuvre est en grande partie autobiographique, mais pas seulement. Euh, ce qui me passionne chez lui c'est euh, son style et je vais euh, essayer de vous en faire partager quelques éléments comme ça qui, qui sans cesse euh, stimulent ma lecture mais il y a un autre point chez Pierre Berguignoux qui m'intéresse particulièrement c'est qu'il ne cesse d'interroger dans ses écrits autobiographiques différentes formes d'aliénation de, dé de, de détermination parmi lesquelles les composantes géographiques sont particulièrement importantes. Elles tiennent un rôle très important. L'espace n'est pas un simple contenant pour lui. Bergogneau s'attache à retracer, et assez précisément, les continuités, les relais qui vont de la terre, de la géologie, on pourrait dire, c'est-à-dire ses richesses, sa pauvreté, ses couleurs, jusqu'au psychisme. En tant que la géologie, euh, a des conséquences, des conséquences historiques, économiques, qui ont elles-mêmes des effets euh, sociaux, générationnels, familiaux, et qui impactent donc les destins euh, des habitants. L'œuvre de Bergogneau tente régulièrement de cerner l'effort qui fut le sien, et je, je crois que ça en a été un, euh, énorme, euh, euh, l'effort qui fut le sien pour se séparer du destin que lui promettait la terre, sa géologie, l'histoire économique et le discours familial. Et donc je vais m'appuyer plus particulièrement euh, sur un récit très court d'un ouvrage euh, qui s'appelle « Un peu de bleu dans le paysage », j'espère que vous le voyez mieux, qui a été édité chez Verdier en 2001. Et notamment, c'est un recueil de, de, de, de récits courts, et notamment dans un de ces textes qui s'appelle La Voix du Bois. C'est un récit très très court, 8 pages, qui est consacré à un souvenir d'enfance, celui de sa première lecture. Et c'est une lecture qui n'est pas sans lien avec le thème du festival, puisqu'il s'agit d'un conte, d'un conte pour enfants. Finalement, on rencontre souvent la lecture grâce au conte. Alors, voilà comment le, le texte commence. Maintenant, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais suivre le texte et vous montrer comment euh, ce petit texte de 8 pages nous permet de réfléchir sur l'impact spatial du lecteur, les différentes formes d'espace qu'un lecteur peut traverser pendant euh, la rencontre avec un texte. Alors, voilà comment le, le, le, le texte commence, ce sont les toutes premières lignes de La Voix du Bois. Un vrai livre affecte à quelques degrés ce que nous pensions, et donc ce que nous sommes. Il change dans une certaine mesure le monde qui consiste en partie dans l'idée qu'on s'en fait, soit qu'il orne et la croisse, soit qu'il en consomme la ruine. Mais ce désastre, cette perte, si on les surmonte, peuvent être tournés à profit, se muer en richesse et en joie. Je ne sache pas de livre lorsqu'il a compté qui n'ait fait trembler le sol de l'existence, disloquer la vision pauvre grossière que je prenais avant qu'il ne les branle pour la réalité. » Voilà, ça ce sont les, les premières lignes. Et on voit ce dont il est question. Comment une lecture Peut-elle ruiner l'idée que nous nous faisons du monde Faire trembler le sol de l'existence Et quel est, quel, où se situe ce sol Tout le texte, la voix du bois, est donc à la fois un récit de souvenirs, il va parler de, de son souvenir de, de cette première lecture à l'âge de 6 ans, la mise en écriture de ce souvenir, et éventuellement, pour le lecteur, et... et je me considère, là à cette place-là, pour le lecteur, est-ce que le texte peut être une réplique au sens géologique euh, de ce tremblement de terre Bergouignou parle d'un texte qui a fait trembler le sol de son existence, mais la question est donc, son texte, à lui, peut-il faire trembler le sol de l'existence de son lecteur Vous voyez que c'est exactement la question du texte de jouissance dont parle Barthes. Un texte qui traite de la lecture implique forcément son lecteur. Mais jusqu'à quel point Un texte peut-il faire vivre à son lecteur ce dont il est lui-même le souvenir écrit Peut-il entremêler les espaces au point de ne plus limiter la fiction à un ailleurs dans lequel le lecteur s'évaderait Voilà. Donc je vais donc vous proposer une lecture spatiale de ce texte « La Voix du Bois ». Et oh, comme je le disais tout à l'heure, en, en huit petites pages, euh, réalité et fiction vont s'articuler d'une façon euh, complètement différente. Il y a trois types d'articulations euh, pour arriver justement in fine jusqu'à ce, ce tremblement du sol de l'existence. Ces trois types de configurations, euh, avec ma collègue Sarah Bébarboulé, nous les avons nommés. Euh, par continuité, par battement et par extimité. Euh, je, je vais développer justement la particularité de ces types d'espace d'articulation entre l'espace réel et l'espace fictionnel. Et je vais commencer donc par cette articulation par continuité. Donc, juste après euh, l'introduction que je viens de vous lire, le texte de Bergouniou pose une première conception spatiale de cette articulation entre réalité et fiction. Je vous mets la citation ici. J'espère que vous la voyez suffisamment, qu'elle est suffisamment lisible. Lorsqu'on a contacté l'habitude de chercher son bien, non pas seulement auprès des choses tangibles et des êtres de chair, mais parmi les signes et les figures de papier qui les escortent et les prolongent, les exaltent, et parfois aussi les efface, on s'expose à vivre doublement et doublement par suite à pâtir. Nous avons tous tenu, tremblant, de ces ouvrages dont il importe peu qu'ils nous aient arrachés à nous-mêmes ou comblés en nous ouvrant à notre sens. Les précédents logiquement, il y a celui qui établit qu'il y a le monde et il y a les livres. Il y a le monde et il y a les livres. Voilà euh, donc cette première conception qui pose la fiction comme un monde parallèle, où les lecteurs vont vivre autrement, une séparation entre réalité et fiction qui apparaît un peu comme net, tranchée, comme dans une ferme dichotomie. Cette conception est d'ailleurs soulignée dans la phrase « C'est moi qui ai fait les... » qui est souligné. Bergogneux ne souligne pas dans ses textes évidemment, mais euh, la conception dichotomique comme ça est soulignée dans ce petit extrait par une figure de style que euh, on appelle l'anadiplose. Alors ça c'est ma collègue Sarah, bien sûr, qui m'avait souligné cette, euh, cet élément stylistique. L'anadiplose, c'est le moment où il écrit « on s'expose à vivre doublement et doublement par suite à pâtir ». C'est-à-dire, c'est cette, cette figure-là de style qui consiste à reprendre le dernier mot d'un membre de phrase au début du membre de phrase suivant. Étymologiquement, en fait, l'anadiplose c'est un, un redoublement. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le mot « doublement » qui est lui-même redoublé. Donc, vous voyez déjà que les choses ne vont pas être aussi... Euh, euh, simplement tranché. Il y a une dimension euh, au-delà, je dirais, une dimension presque méta euh, du, du doublement. Euh, en tout cas, dans ces premiers temps-là, les mondes, fiction et réalité, semblent séparés et l'espace fictionnel euh, semble en, en contiguïté. Avec l'espace réel. Alors pourquoi j'utilise le mot de continuité C'est que d'une part, justement, dans l'extrait que vous avez sous les yeux, on voit bien que les figures de papier peuvent dit être. Euh, peuvent escorter, prolonger les êtres de chair. En gros, elles sont côte à côte. Mais d'autre part, euh, là il y a un point important qui va apparaître dans l'écriture, dans la description dans le texte, du lieu réel dans lequel a lieu euh, cette lecture. Alors, l'espace réel, celui dans lequel le jeune Berouniou, âgé de 6 ans, va faire cette première lecture, c'est-à-dire son école, tout simplement, est, est alors largement décrit dans, dans, dans le texte. Juste après euh, l'extrait que, que vous avez sous les yeux. Nous sommes en 1955, à Brive, c'est l'automne. Après la guerre, une grande partie de l'école a été logée, a été déménagée et a été logée dans un hôtel du XVIe siècle situé à l'autre bout du boulevard. J'indique tout ça parce que ça va avoir son importance. Le corps principal de l'hôtel du XVIe siècle est lui-même adjoint d'une annexe du XIXe siècle. et C'est dans celle-ci, dans cette longue annexe, et même plus précisément à l'extrémité du bâtiment, près du boulevard, dit C'est donc dans cette annexe-là, à l'extrémité de l'annexe, que va se tenir le cours de première année. Entre l'hôtel et l'annexe, il y a d'ailleurs une cour qui va avoir un rôle important, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc j'insiste sur cette présentation parce qu'on voit, ou plutôt on lit dans le texte, comment les différents lieux défilent. La première école, le boulevard, l'hôtel du XVIe siècle, la cour, l'annexe du XIXe siècle, qui est elle-même près du boulevard. Bref, on a comme ça un défilé, chacun un défilé d'espace, et chacun de ces espaces est en, en contiguïté avec l'autre. Et dans ce cadre euh, de cette série, comme ça, métonymique, euh, la fiction, le lieu fictionnel, pourrait très bien finalement s'ajouter par contiguïté, c'est-à-dire c'est un lieu de plus. On voit comme ça un trajet qui se signale et la fiction est finalement un lieu de plus. Et c'est donc dans cette annexe-là qu'a lieu la première lecture pendant un cours d'arithmétique. C'est cette lecture qui à la fois introduit Bergogneau à la séparation du potomique, il y a le monde et il y a les livres, et en même temps, c'est cette lecture qui va euh, opérer comme un au-delà de la séparation. En tout cas, le texte permet de le faire sentir. Alors, de quoi s'agit-il dans cette lecture, c'est-à-dire dans le conte que le petit Bergougnou se met à lire, ou en tout cas à essayer d'épeler, à parcourir Je vais vous faire un, un, un résumé fictif de ce conte. Euh, C'est donc maintenant euh, l'histoire dans l'histoire. Un petit garçon quitte sa chemine euh, pour aller dans la forêt. Il y découvre, guère effrayé, un gnome qui semble l'attendre. Je cite Bergogneau, « Il y a le gnome à la barbe de lichen, sous son bonnet vermousse, et surtout à ses pieds, le trésor, les pièces d'or à profusion. Il invite le jeune visiteur à les prendre toutes, s'il veut. » Ici, Bergogneau ne se souvient plus si l'enfant hésite ou pas, mais toujours est-il que le garçon décide de remplir le sac qu'il avait avec lui et il repart en courant vers sa maison. Là, sa mère est courbée sur les travaux d'aiguille, elle est en train de coudre. Il entre, il renverse le sac sur la table et c'est un flot de feuilles mortes qui se répand. Bergouniou indique alors qu'il a oublié un petit épisode, euh, c'est-à-dire l'explication, la parole de l'adulte. Toujours est-il que le petit héros le petit héros, est déjà reparti après avoir refoulé les feuilles dans le sac. C'est de nouveau la forêt. Et là, surprise, le gnome est toujours présent. Il n'a pas bougé. D'un faux air de candeur, il dit qu'il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Il aimerait voir. L'enfant attrape le sac, le renverse à ses pieds et il s'en échappe un torrent d'or. Donc voilà le, le conte dans l'histoire. Dans J'ai pris le temps de, de résumer parce qu'à l'occasion de l'écriture de cette histoire dans l'histoire, va apparaître progressivement un changement d'articulation des espaces réels et fictifs. Déjà, dire histoire dans l'histoire indique bien euh, autre chose, fait sentir autre chose qu'il y a le monde et il y a les livres. Alors comment localiser ce dans l'histoire dans l'histoire, quel est le lieu de ce dans qu que, Quel lieu ça implique Quel espace ça implique La séparation dichotomique entre réel et fiction, le caractère double qu'ils imposent au vécu des lecteurs, va petit à petit, très subtilement, se transformer sous l'effet de plusieurs mots qui sont communs aux deux univers, qui agissent en quelque sorte comme des points de contact ces points de contact sont lus dans un premier temps, ils ne sont pas remarqués comme tels. Il faut arriver à la fin du texte, en tout cas ça a été mon expérience, être bouleversé par la fin du texte pour se remettre à relire et à relire encore, c'est un texte que je lis depuis des années en, étant, en nous trompant toujours des choses, mais pour se mettre à, à découvrir finalement toute la, la finesse, la subtilité de ces points de contact entre les deux univers. C'est le lieu justement où la contiguïté, la séparation et cette zone comme ça de, de, de séparation se met en mouvement pour passer à un autre régime spatial qui est fait de circulation, d'écho, de résonance entre les deux mondes qui va flouter justement progressivement la séparation. Cette mise en mouvement des mondes réels et fictionnels passe par des termes identiques qui se retrouvent dans les deux espaces alors, par exemple, je, je, je, je, je m'arrête là sur un des exemples de points de contact entre les deux mondes, c'est les feuilles mortes, qui se trouvent d'abord dans l'espace concret de la cour d'école. Je passe à un autre extrait, ici même. Voilà. Dans la cour d'école, de gros platanes mangés de rouille abandonnent des brassées de feuilles cartonneuses sur le pavage de l'étroite cour, entre l'hôtel proprement dit et l'annexe dont on l'a flanqué. On a traîné les pieds dans la paperasse terne tombée des arbres. » Donc on voit là cette dimension de feuilles tombées et euh, elles apparaissent euh, dans le conte aussi. Je, je cite maintenant le, le, le récit du conte. « Je ne me souviens plus si l'enfant hésite, je sais en revanche qu'il emplit le sac qu'il avait eu avec lui, qu'il repart en courant, malgré la charge, vers la mesure où sa mère est courbée sur les travaux d'aiguille. Il entre, reverse le sac sur la table, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est un flot de feuilles mortes qui se répand. Donc les feuilles mortes de la cour renvoient aux feuilles mortes ramenées dans la forêt, et ce, on va voir que justement c'est ça qui... Qui, qui va amener petit à petit vers la friction des deux espaces et ce, par le moyen finalement des feuillets du livre que le petit Bergugno est en train de lire. De lire. Les feuilles se retrouvent à plusieurs niveaux et en suivant cette piste de lecture, on s'aperçoit que de nombreux éléments signifiants, identiques, se retrouvent de part et d'autre des deux mondes, monde réel, monde fictif de la forêt. Mais euh, je vais en donner quelques exemples si, si, si j'en ai le temps. Mais avant cela, il y a un autre point à remarquer. Si les feuilles mortes forment un point de contact entre le monde de la fiction et le monde réel, ce contact est tout de même immédiatement suivi de l'écriture d'une négation, d'une perte, d'une négativité. Par exemple, dans le texte sur les feuilles mortes, une fois qu'elles se sont répandues sur la table, voilà ce qui est écrit. Donc, il entre, renverse le sac sur la table. C'est un flot de feuilles mortes qui se répand. Et de suite après, j'ai décidément oublié l'épisode intercalaire, les explications qu'on prodigue aux enfants dans les lieux clos, voués à la, à la couture ou au calcul. Réel, paraît-il, je vais y venir, lorsqu'on émerge de la profondeur vague et des bois du temps étal où il baigne. Le petit héros est déjà reparti après avoir refoulé les feuilles dans son sac. Donc on a donc les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle euh, et qui font point de contact, suivi immédiatement de l'oubli de l'épisode. J'ai oublié l'épisode intercalaire. Une perte qui est elle-même suivie d'un nouveau point de contact. Si vous lisez la, la phrase, j'ai oublié l'épisode intercalaire, les explications qu'on produit aux enfants, et là, nouveau point de contact, dans les lieux clos voués à la couture ou au calcul. C'est-à-dire que là, tout à coup, les, les, le lieu de la couture, c'est évidemment la chemine, et le calcul, c'est l'école. Et donc les deux sont rapprochés à la fois dans une dimension justement de, de, de point de contact, et ils sont dits tous les deux réels. Et alors là, ça devient intéressant parce que finalement, l'opposition initiale entre fiction et réalité commence vraiment à vaciller parce que les deux sont réels. Et ils sont opposés à autre chose. Je, si vous lisez, réel paraît-il, lorsqu'on émerge de la profondeur vague des bois. Donc vous voyez que ça devient de plus en plus complexe et que petit à petit, on va devoir aller vers une autre configuration spatiale. Je, je, je, je continue un tout petit peu parce que une fois que euh, le texte euh, amène ce, ce rapprochement comme ça entre les lieux voués à la couture et les lieux voués au calcul qui sont réels, tous les deux sont réels et ils s'opposent à autre chose, là j'ai oublié de le mettre dans l'extrait, mais la phrase suivante est « Le petit héros est déjà reparti après avoir refoulé les feuilles dans le sac. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que le refoulement, c'est le nom freudien de l'oubli. Et Bergogneau très bien, connaît très bien euh, le texte freudien. Quand il utilise le mot « refoulé, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas comme ça, euh, en, en arrière-fond, euh, toute la dimension d'oubli et de perte que, euh, en, quoi consiste, en, en quoi consiste le euh, refoulement. Et donc, on on s'aperçoit que petit à petit, non seulement il y a des points de contact, mais à chaque fois il y a des pertes. Par exemple, les feuilles mortes sont suivies de l'oubli, contact, perte. Les lieux clos voués à la couture ou, à la, ou au calcul, contact, sont suivis du refoulement des feuilles dans le sac, perte. Et alors, je ne vais pas le développer, je n'ai pas assez de temps, mais on peut lire comme ça toute une suite d'alternances entre points de contact et, euh, et pertes qui euh, petit à petit vont créer finalement un battement voilà et ça c'est le deuxième type d'articulation entre euh, deuxième type d'articulation spatiale euh, c'est ce battement ce rythme euh, battement contact perte, battement présence absence, ce, ce rythme-là dans lequel les espaces fictifs et réels sont moins mis en mouvement par les éléments identiques, les points de contact, mais par le fait que ces points de contact sont également accompagnés d'éléments manquants partagés dans les deux. Pour donner une autre image, euh, le batteur de jazz, Aldo Romano, un jour, euh, dans une des discussions qu'on avait pu avoir, m'avait dit que ce qui compte finalement dans le rythme, c'est autant le rebond de la baguette que le moment de la frappe, c'est-à-dire le moment du contact. Et c'est de ça dont il est question, en fait. C'est qu'un rythme, c'est à la fois un contact et c'est à la fois un rebond, un retrait. Donc, ce rythme-là, je vais laisser de côté les, les nombreux exemples de, cette, de ce rythme contact-perte. Euh, euh, mais euh, ce rythme-là, alors, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il s'agit finalement de ce qu'on appelle le, le rythme de l'écrivain Quand on dit d'un écrivain qu'il a un rythme, est-ce que c'est ça je ne, je ne pense pas. Je pense plutôt que euh, c'est plutôt le rythme de la lecture elle-même. Il ne faut pas oublier que c'est un texte sur la lecture. Et c'est finalement le rythme de ce que c'est que lire. Lire, c'est être à la fois présent et absent. Alors, j'insiste sur ce, ce battement, parce qu'il semble rythmer non seulement la lecture, mais surtout accompagner en quelque sorte l'avancée des euh, configurations spatiales. À chaque battement, contact, perte, nous nous avançons un peu plus vers la révélation, je reviendrai sur ce mot tout à l'heure, qui fait la force du texte, qui fait l'impact, qui fait l'événement du texte, en tout cas qu'il a été pour moi, bien sûr, révélation finale d'un troisième type de configuration spatiale. Rencontre du troisième type, on pourrait dire. Donc les deux premières étaient l'articulation la, par contiguïté, et puis après on voit ce battement qui se met à l'heure, qui chauffe, on pourrait dire, la, le lecteur, qui chauffe la lecture d'une façon incandescente, qui frictionne les deux espaces. Pour déboucher sur une autre spatialité, cette fois-ci renversante, qui s'explicite en fait à la toute fin du texte. Et euh, je vais maintenant euh, lire les derniers paragraphes, peut-être un petit peu longuement. Je, je m'en excuse. Euh, je, voilà, là c'est l'ensemble. C'est quelques exemples comme ça de, de, de battements. Je ne vais pas m'arrêter hein, là-dessus. Je, je, je passe, mais euh, je vais euh, lire. Le, les derniers paragraphes qui ont pour moi été euh, renversants et qui ont fait que ce texte-là, petit à petit, je n'ai cessé de le relire, de le relire et de comprendre en quoi cette découverte de la fin est lentement, très subtilement amenée euh, par notamment les, les, les, les points de battement, les points de contact. Donc voilà le texte la fin du texte, « Une fois que le conte a été raconté, il y a plus de 40 ans que j'ai épelé cette page, et j'ignore toujours qui l'a écrite, de quel volume elle fut tirée. » On retrouve la question de la perte. « J'ai failli entreprendre des recherches, puis j'ai craint de ternir cette expérience de l'éloignement qui conserve, en dépit ou en raison de son éloignement, son éclat initiatique et sa puissance de révélation. Voilà pourquoi j'utilise le mot de, de révélation, que je reprends à mon compte, mais dont nous parle pour lui. J'ai beaucoup lu depuis, mais jamais plus comme en ce matin d'un très vieil automne où j'ai accédé par la faveur d'un manuel scolaire à la forme entière de notre condition. Nous sommes doubles et divisés. Il y a le triste édifice, où nous étions enfermés, octobre au carreau, le soin prolongé de l'étude, et puis au cœur de la situation, au sein d'un volume imprimé, la porte ouverte sur la forêt des possibles, l'or inépuisable des visions. Vous voyez là le point de contact qui se multiplie. Notre corps qui nous fait tributaire, où que nous soyons, d'une heure furtive et d'un lieu exigu, notre mortalité, notre indépassable localité, est flanqué, comme le vieil hôtel renaissance, d'une annexe immatérielle, mais non point irréelle. Je reviendrai là-dessus. Tel petit discours que je devais lire une dizaine d'années plus tard, il site Descartes, l'établit fermement. C'est par notre capacité de penser, d'imaginer, que nous sommes en partie au moins déliés de la servitude et des, et des peines consubstantielles à cette autre partie de nous-mêmes qui éprouve décisant l'amertume, de la réclusion, l'impatience, le poids de la réalité. Et là, un moment important, j'aurais oublié cette lecture si je n'y avais découvert comme en abîme l'image de l'instant qu'elle a magnifié. La tristesse de la saison, de l'endroit, le calcul, l'ennui, je les ai reconnus dans la chaumière aux pauvres et fastidieux travaux. Et la course folle, la voie du bois, sa richesse surabondante, c'était précisément la page l'image dérobée, dorée, splendide, au creux de la grise matinée. Je ne connais ni l'auteur, ni le titre du texte dont j'ai parlé. Je ne souhaite pas les apprendre, je fais confiance aux petits-enfants. » Et voilà les le dernières lignes du texte. Alors, outre qu'on retrouve une nouvelle fois, je, je l'ai mentionné un tout petit peu, ce battement, contact perte notamment avec le mot annexe. Hein. Notre corps est flanqué, comme le vieil hôtel, d'une annexe. Donc on retrouve euh, ce, ce, ce, ce point-là. Et une annexe qui est dite immatérielle, mais non point irréelle. Alors ça, je trouve ça magnifique, cette citation-là, dans un festival euh, consacré aux imaginaires. Je, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Une annexe, immatériel, mais non point irréel. » Ça pose plein de questions. Oui. Euh, donc, outre cette insistance du battement, les dernières lignes agissent comme une boucle fulgurante. Lorsqu'il écrit qu'il a découvert comme en abîme, je, je, le, je le remets là, je vais même le surligner, voilà, comme en abîme l'image de l'instant qu'elle a magnifié. Donc, non seulement l'importance de cette lecture se révèle dépendre, certes, de son contenu, mais surtout de son interaction avec la situation même de lecture. Et la figure de la mise en abîme, qui est convoquée, a tout à coup un effet vertigineux, puisque l'abîme concerne précisément l'acte de lecture. Il a un effet d'inclusion des lecteurs du texte de Bergugno eux-mêmes, pour reprendre l'exemple des feuilles mortes, il ne s'agit plus des feuilles de la cour ou des feuilles euh, qui, versent, euh, sur la, qui sont versées sur la table euh, en, sortant de, en revenant de la forêt. Il ne s'agit pas seulement de ça, mais ce sont aussi les feuilles de tout livre. Celui que tient le jeune Bergogno et puis celui que tient le lecteur même de Bergogno. Ce sont ces feuilles-là dont il est question aussi. Les feuilles mortes sont là pour qui veut bien s'en saisir. L'écriture de Bergugnou Bergugno, agit de telle sorte, et agit, je dis que ça a un effet, agit de telle sorte que l'expérience de l'éloignement constituée par la rencontre avec le conte s'élabore au cœur de la situation, au cœur d'un volume imprimé. Il ne s'agit plus d'un ailleurs. Il s'agit d'un éloignement interne, un espace vertigineux qui concerne potentiellement tout lecteur. Le lieu de la fiction n'est pas un ailleurs à construire dans lequel se réfugier, en tout cas pas seulement. Là, il entrelace dans un même mouvement par le fait de l'écriture, ce qui est lu avec le fait même de lire. Et donc on ne s'échappe pas de la situation, en fait. on ne s'évade pas. Ce qui est lu et l'espace qui est décrit est conjoint, articulé, mêlé, entremêlé avec le fait même de lire et l'espace dans lequel se passe la lecture, la cour de l'école, etc. Autrement dit, les deux espaces ne sont plus du tout articulés de façon contiguë, de façon dichotomique, dedans, dehors, lointain, proche, réalité, fiction, ni seulement par des points de contact récurrents, mais selon une troisième logique, la logique de l'abîme, la logique du vertige, qui témoigne d'une intrication, d'un entremêlement beaucoup plus grand entre dedans et dehors, une intrication qui se rapproche d'une forme de spatialisation particulière que Lacan avait appelée « extimité et que, euh, et que certains euh, topologues euh, ont rapproché de la bande de Moebius. Je pense que ça parlera à certains euh, spectateurs ici. De quoi s'agit-il avec l'extimité Dans ce néologisme, Lacan avait euh, et souhaitait faire passer l'idée d'une torsion qui mettrait en continuité intérieure et extérieure. L'extime est certes l'extrême, mais à l'intérieur. C'est l'extrême de l'intime, son extériorité intime. Et là, vous voyez dans ces formules-là qu'on n'est plus du tout dans une séparation dedans-dehors, réalité-fiction, c'est bien autre chose qui est en jeu. Nous pourrions dire, je ne vais pas développer ça, mais qu'il s'agit de la poursuite topologique de ce que Freud, dès 1919, avait repéré cliniquement à propos de ce qu'il appelait l'inquiétante étrangeté, qui est un, un texte important quand on s'intéresse justement au fantastique. L'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire la mise en continuité du familier et de l'étranger, de l'inconnu finalement, l'inconnu est au cœur même du familier. Ce qui implique justement une spatialité qui ne relève plus du tout d'une représentation géométrique, y compris fictionnelle, mais qui requiert un modèle topologique qui ne trace pas à l'avance les frontières entre familier et étranger, entre intérieur et extérieur, entre dedans et dehors. Le passage de l'un à l'autre s'effectue en continuité, dans une torsion justement moébienne. Entrement dit, Bergugno est en train de lire ce qu'il est lui-même en train de faire. Et pour le lecteur de Bergouniou, ce texte-là peut avoir cet effet aussi. C'est une révélation vertigineuse. Lire ce qu'on est en train de faire. Donc, je reviens maintenant à mon point de départ sur la question du moi et du jeu, la différence entre la fiction et la friction, et j'ai bientôt terminé. Je reviens sur cette phrase que j'ai surlignée, J'aurais oublié cette lecture si je n'y avais découvert comme en abîme l'image de l'instant qu'elle a magnifié. C'est donc réalisé ici que ce que nous lisons ne nous emmène pas dans un ailleurs fictif, mais nous parle de ce que nous sommes non seulement en train de faire, qu'est-ce que lire, mais aussi de ce que nous sommes tout court. Je reviens sur... Un autre passage ici, que je surligne à nouveau, nous sommes doubles et divisés. Mais il y a quand même une différence entre être double et être divisé. Et là, on revient à la question initiale, la question qui intéresse le psychanalyste. Moi, qui croyais simplement m'évader dans une fiction, et là, ça serait être double, je fais là l'expérience d'une friction qui ruine mes représentations habituelles, mes représentations du monde et les représentations de mon moi. À la place du moi, qui n'est rien d'autre finalement qu'une fiction, surgit autre chose de plus troublant, l'autre occupant, dérangeant, surprenant, imprévisible, celui qui fait que le moi n'est pas maître en sa demeure. La psychanalyse a nommé cette instance le « je » dit Et l'analyse nous apprend tous les jours à quel point ce qui est voulu par le « moi » n'est pas ce que le « jeu désire. « Moi » n'est pas « jeu. C'est cela, être divisé. Et ce n'est donc pas être double. Être double, ça serait « j'ai un « moi » dans la réalité et « j'ai un « moi dans » la, dans, la, dans la fiction. Je me projette dans la fiction. Donc là, on est double. On retrouve le partage dichotomique. C'est autre chose dont il est question dans certaines lectures. Quand on dit que nous sommes divisés, c'est que s'il n'y a pas deux moi, il y a un moi et un jeu. Il y a un jeu à l'intérieur de moi qui m'échappe complètement. Le moi est cette identité faite de fiction que l'on croit connaître, dans laquelle nous nous reconnaissons, une fiction qui se délimite. Alors, on parle souvent de la différence entre moi, non-moi, entre moi et l'autre, etc., qui se délimite et qui aussi parfois se localise. Parfois pour le pire, d'ailleurs. Euh, on est chez nous. Hein Ici, on est chez nous. On entend quelque chose de, de la dimension appropriative du moi et du nous. D'une certaine façon, le moi a une structure de confinement. Ou plutôt, le névrosé se reconnaît au fait qu'il se sent confiné dans son moi. Ça parlera peut-être à certains. Et pour faire référence finalement au titre du festival, Nice Fiction, j'imagine que, que, que peut-être vous jouez aussi sur équivoque, Nice, hein? Nice Fiction, Nice Fiction. Le moi est une fiction plus ou moins nice, selon le rapport de, de confinement que nous entretenons avec lui. On peut se sentir étouffé dans son moi. C'est ça qui fait le propre de l'aide analytique. Mais à cet espace fictionnel du moi, peut justement, parfois, soudainement, objecter un autre espace, l'espace frictionnel, vertigineux, dans lequel les frontières imaginaires s'estompent, temporairement, malheureusement, vacillent, pour découvrir que l'altérité est chez elle en moi. Et donc, que la séparation, la dichotomie, n'est pas la seule conception spatiale sur laquelle nous construisons. Le vertige, je pense que le vertige est un des, des moments comme ça, le, le vertige provoqué par l'art est un des moments où on pressent ce, cette spatialisation particulière. Le vertige est une forme de déconfinement structural. Voilà pourquoi je disais que finalement, il y a plusieurs sortes de déconfinements. On pouvait, face au confinement, on pouvait lire pour s'évader, ou on pouvait lire pour avoir le vertige. Et je pense que ce ne sont pas les mêmes expériences spatiales. Voilà donc de quoi faire trembler le, trembler le sol, le sol de l'existence, le sol du moi. C'est le sol de l'existence du moi qui tremble un petit moment. Et pour finir, je reprendrai justement les... Les premiers mots du texte, comme j'ai tout écrit, je vais les remettre, vous les avez là, sous les yeux, voilà. Donc, le vertige fait trembler le sol de l'existence du moi, mais ce désastre, cette perte, si on les surmonte, peuvent être tournées à profit, se muer en richesse et en joie. en joie, c'est-à-dire cette perte du moi peut se transformer en joie du jeu. Voilà donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui en remerciant encore une fois toute l'organisation du festival et en faisant un salut très amical aux personnes qui sont là derrière leur écran que je ne connais pas du tout et également à mes collègues avec qui j'ai travaillé, Sarah Bédardoulet, Jean-Michel Duvesque, je, je vous remercie. Merci Frédéric, c'est très intéressant cette, euh, cette, tout ce, tout cette complexité quand on, qu on est du point de vue du lecteur. Hein, on ne se pose pas toutes ces questions. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne me suis pas posé autant de questions. Non. <rire> non Et, on, on, coup, il ne même pas se poser, effectivement. C'est euh, impressionnant, c'est justement un peu vertigineux hein, de, de voir tout ce qu'on pense. Hein. Euh, y a... S'il y a des questions euh, donc dans le chat, n'hésitez pas, on, on me fera remonter. Euh, il y a des merci, euh, évidemment. Euh, moi, j'ai une question, du coup, parce qu'on a parlé de la lecture, mais que, comment on peut. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on a une relecture Est-ce que, du coup, ces trois articulations, contiguité, battement, rencontre, du trois actifs, si j'ai bien compris, euh, vont changer, vont s'interpréter différemment, vont, se, vont nous affecter différemment Dans la relecture ben oui, ouais. Je, vous avez dit que vous avez relu plusieurs fois par exemple cette ce, ce con. Voilà. Oui. Alors est-ce que du coup ça change à, à chaque fois ou pas Est-ce que cette spatialité, l'autre spatialité, va ben, évoluer au fil du, de la relecture Et ben, En fait c'est extrêmement instable, euh, ça me fait penser à une, la bande dessinée euh, euh, euh, bah, bon, c'est bon, pas grave, je, je, je, laisse ça de côté. <rire> je laisse ça de côté. Mais c'est extrêmement instable parce que euh, ce, ce texte-là, euh, quand je l'ai lu la première fois, sa fin m'a euh, vraiment troublé et j'étais incapable de savoir pourquoi. Donc, euh, je l'ai laissé de côté, euh, j'y revenais régulièrement et jusqu'au moment où je comprenais que ce qui se jouait dans la fin était vraiment un, un, un, un appel et c'était là où, où se logeait le, le vertige sauf que euh, euh, si, euh, si l'idée est, est, est, est balancée comme ça sans tout le travail de l'artiste, de l'écrivain qui petit à petit, lentement, nous amène vers elle l'idée en elle-même, en fait, elle... Euh, si elle est balancée, euh, n'est probablement pas à même de provoquer ce vertige. Et donc, euh, en lisant le texte, euh, je partais de ce vertige-là pour essayer de me dire « mais euh, qu'est-ce qui se passe finalement dans ce texte ?» Et plus je le relisais, plus je découvrais finalement ces différents agencements, euh, et encore là, tout récemment, pour… Euh, euh, pour, pour aujourd'hui, j'ai relu euh, une nouvelle fois le texte et il y a de nouveaux éléments qui m'apparaissaient, notamment sur des points de contact que je que n'avais pas, euh, pas repérés. Et pourtant, avec ma collègue Sarah, euh, on l'a passé au peigne fin. Et finalement, il y a toujours quelque chose qui a échappé. Voilà. Et euh, y, alors, il est possible qu'au bout d'un moment, quand même, dans la relecture, c'est-à-dire dans la répétition, quelque chose de cette jouissance puisse peut-être, au bout d'un moment, euh, s'estomper. Euh, ça, c'est le propre, finalement, de, de, de la répétition, de, en quelque sorte, d'entretenir la jouissance, et puis, au bout d'un moment, peut-être, de l'user. De Ceci dit, euh, je crois que dans les grandes œuvres, et ce petit texte-là, pour l'instant, il n'a pas réussi à être complètement érasé dans les, dans les œuvres fortes. Je ne dis pas les grandes œuvres, mais en tout cas, celles qui nous marquent. Voilà parce que chacun a ses propres œuvres, mais dans les œuvres qui nous marquent, il y a toujours quelque chose qui reste en réserve. Et euh, qui reste en réserve, c'est-à-dire qui, qui nous a échappé et euh, qui peut surgir petite, une autre fois sans que ça n'épuise complètement le texte. Et donc dans la relecture, euh, on, on entretient ce rapport-là à la, ce rapport au battement, ce rapport à, à, à ce qui échappe. Euh, J'ai insisté là-dessus, c'est-à-dire dans le, dans le battement, il y, a, il y a à la fois des points identiques et il y a, il y a de la perte. Ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire que la lecture, c'est aussi un exercice qui nous confronte à la perte. On, on, on lit quelque chose et en même temps, on est en train de perdre quelque chose. Bon, ça je ne peux pas développer ça, mais on peut, le, on peut le soutenir. En tout cas, la psychanalyse, la théorie analytique nous permet de soutenir ça. À la recherche de quoi sommes-nous quand nous lisons? Si nous sommes à la recherche de quelque chose, c'est que, a priori, quelque chose a été perdu. Voilà. Et donc, euh, ce qui est perdu, parfois ressurgit, parfois euh, continue à appeler silencieusement et continue à motiver notre lecture. Et au passage, on, on, on, on prend comme ça un petit, euh, un, un petit, un petit signifiant, quelque chose de, une petite bribe finalement de ce qui a été perdu mais on retrouve jamais ce qui, ce qui nous appelle dans un texte finalement on le retrouve jamais intégralement mais des fois effectivement certains textes perdent de cet attrait là euh, et euh, l'important c'est de, de faire confiance aux au, au textes aux autres textes pour sentir l'appel ailleurs dans d'autres textes. Ok, super, merci. Alors, pour des raisons de timing, on va devoir euh, s'arrêter là. Euh, donc, je remercie encore Frédéric Vino pour cette euh, très belle présentation. Et euh, si vous êtes intéressé par des références que euh, de, de Frédéric a mentionnées, ou les ouvrages qui, de ses ouvrages, pardon, les références de ses ouvrages aussi, vous pouvez retrouver une liste peut-être non exhaustive, j'imagine, euh, de quelques ouvrages sur le profil quand vous, vous allez dans l'onglet euh, « invité à Miss-Fiction ». Voilà, vous aurez des références euh, euh, précises. Donc, merci encore à Frédéric, merci à vous que nous avez écoutés et je vous souhaite euh, un excellent, euh, une excellente continuité dans euh, le Festival Miss-Fiction merci son virtuel cette année. Merci, merci au revoir.